Bonsoir pour certains, bonjour. Donc c'est toujours Kaliamougnor. Euh, ce sujet, ce soir ou ce matin, après nous allons parler d'un certain sujet qui, est, qui fait donc l'objet, voilà de d'une polémique pour certains qui ne savent pas, voilà qui sont vraiment frustrés. Donc on va aujourd'hui simplement parler de, du sujet que vous attendiez tous, le recours. Comment se fait le recours Lorsque vous aviez été orienté par l'état social et que vous n'aviez pas recevoir l'accord de la pour apprendre dans un établissement supérieur comme j'ai dit l'autre fois disons que vous n'aviez pas la possibilité d'apprendre parce que l'NBG ne vous a pas octroyé la bourse qu'est ce que vous allez faire c'est simplement le recours que voilà je vais vous expliquer comment ça se fait et où est-ce qu'on se dirige pour donc faire son recours alors le recours déjà pour savoir c'est quoi le recours Le recours c'est le fait déjà d'aller se plaindre donc, dans l'administration à l'administration quelle administration c'est simplement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique donc qui sont chargés du transfert de technologie c'est à cet endroit-là que vous allez vous rendre je vous répète le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique chargé donc du transfert qui sont donc chargés aussi du transfert des nouvelles technologies donc c'est à cet endroit que vous allez vous rendre à ce ministère faire votre recours le recours c'est quoi c'est simplement dire j'ai été orienté dans un établissement que je n'ai pas envie voilà de fréquenter ou par rapport à ma filière je n'ai pas choisi par rapport à ma série vous m'avez mal orienté ou que vous m'aviez orienté là-bas mais je ne veux pas étudier à cet endroit c'est simplement les informations que vous allez devoir aller fournir donc au ministère de l'enseignement supérieur et donc de la recherche scientifique alors où est-ce qu'ils sont situés je vais vous donner l'adresse c'est sur google mais je vais quand même vous donner l'adresse donc vous allez vous rendre au centre ville pour ceux qui sont déjà libre vous, vous rendez au centre ville au centre ville à l'immeuble interministériel parmi de la mosquée à sam 2 voilà vous regardez ça donc sur google et vous allez aussi voir leur numéro. Vous pouvez appeler et dire voilà, je suis nouveau étudiant et j'ai envie de faire un recours par rapport à la filière où j'ai été orienté. J'ai par exemple été orienté dans une filière littéraire alors que j'ai passé un bac scientifique. Donc c'est simple. arriver là-bas, vous allez simplement remplir des documents, voilà, pour faire votre recours et ensuite vous allez attendre. Voilà pour prendre, je peux vous citer le principe de classes, ça c'est le passionnier de 2020, le principe qui a fait également son recours. elle a été orientée dans un établissement un peu plus privé, c'était privé, on l'a orienté, mais au moins elle a commencé le cours. Donc je peux vous dire que ça va prendre un peu plus de, de temps, ça va au moins prendre, vous allez au moins faire peut-être un mois en attendant le recours. Donc pour faire vos recours, n'attendez plus, dirigez-vous vers le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, merci c'était simplement à cette vidéo pour vous éclairer, euh, ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut faire lorsque vous n'êtes pas satisfait de vos orientations. Donc, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne bonne soirée à chacun. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas cadé à mes défauts, non. tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, et certes, parfois, tu me l'as jamais fait per. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Ouais.